On revient donc maintenant sur le propos initial qui était de vous présenter d'une part mon blog mais également mes activités donc de vulgarisation. Et aussi, mon appartenance à cette ma magnifique communauté que le Café des Sciences. Donc, le Café des Sciences, un historique, a été créé donc en 2004-2005. C'est-à-dire que, en 2004 et 2005, il y avait les premiers blogs scientifiques francophones. Alors qu'il y avait déjà un précédent euh, pour les blogs scientifiques euh, anglo-saxons. Les premiers, c'est par exemple Jean Véroniste, Amroude, Affordance.info, .fo, André euh, Gunthert. Euh, ont été très suivis de près par euh, d'autres pays que la France, euh, par exemple l'agence Science Presse qui crée le premier réseau de blogs scientifiques en 2005 au Québec, et enfin donc des premiers blogs scientifiques francophones euh, décident de se réunir en 2006, en décembre 2006 pour être précis, euh, la fondation donc d'un collectif de blogueurs, initié essentiellement par Antoine Blanchard, Tom Rood et Mathieu, avec six blogs participants, et depuis Petit à petit, on est arrivé à une multiplication des blogs qui ont rejoint le Café des Sciences, jusqu'à, donc en janvier 2008, la création d'une association Café Cafetier des Sciences, et en mai 2009, 25 blogs agrégés sur le, sur le Café des Sciences, donc après mon intégration au café. Donc très vite, moi je me suis intéressé au projet, d'une part parce que je voulais promouvoir mon propre travail, mais en plus je me suis aperçu qu'il y avait une véritable émulation entre les différents acteurs des, du café des sciences, puisque chacun des blogs avait leur spécificité, que ce soit par les domaines, les mathématiques, les sciences de la vie, l'astronomie, etc. Mais aussi par les méthodes d'approche, des très rigoureux scientifiques, des didactiques, des euh, blogueurs qui parlent de la science en train de se faire, des blogueurs qui parlent de la confrontation entre science et société, etc donc je trouvais que très très intéressant qu'on se retrouve d'une certaine manière dans un écosystème de, de la blogosphère scientifique francophone donc euh, en 2009 voilà à quoi pouvaient ressembler les interactions justement entre les différents blogs du café des sciences et les différents domaines qui étaient représentés à savoir les sciences générales, sciences humaines, actualités, sciences de vie de la Terre et maths et physique et un look qui, lui aussi, est un peu austère pour le Café des Sciences. Heureusement, c'était une association, donc pas besoin d'un pa financement participatif pour lancer la rénovation du look du Café des Sciences. En 2011, il y a une nouvelle plateforme qui, grâce à l'argent d'une certaine manière et la, la, le, la participation des différents blogueurs, mais aussi des, du bureau de, de l'association du Café des Sciences, et le soutien notamment de, de, de plusieurs groupes autour du Café des Sciences comme la société Umaps ou Deuxième Labo, on a pu avoir le lancement d'une nouvelle plateforme dans laquelle elle a été à être répertoriée dans différentes catégories et sur une même plateforme, agrégée sur un même endroit, des billets qui pouvaient en plus être facilement illustrables grâce à justement ce panneau de best-of du café. Le café des sciences, aujourd'hui, n'est pas le seul acteur de la blogosphère scientifique francophone. Et vous pouvez avoir, par exemple, les premiers réseaux de euh, blogueurs scientifiques qui sont apparus sur différents médias de type journaux, comme le Monde Science. Vous avez le premier réseau social de euh, blogueurs, de, enfin de, plutôt de communicants euh, scientifiques et techniques, Notex. Conscience, qui est un collectif d'une certaine manière, une sorte de think tank de, de la blogosphère, de la communication générale scientifique, que ce soit les blogs, que ce soit les événements, que ce soit les fanzines, etc. Et d'autres, dont je ne vais pas vous lasser à vous faire l'énumération. Euh, le Café des sciences, c'est aussi tout simplement l'un des premiers acteurs qui s'est tourné vers des médias, et moi j'ai même... Euh, en, en tant que donc, euh, maintenant vice-président du Café des Sciences, j'ai voulu euh, essayer d'intégrer de, de, euh, le Café des Sciences et de communiquer ses euh, activités auprès euh, du, du grand public grâce notamment à des chroniques que, euh, qui se sont réalisées entre 2012 et 2013, euh, des chroniques sur France sur la tête au carré, donc l'émission de, de Mathieu Vidard. Euh, un autre projet dont peut-être vous avez entendu parler, le Café des Sciences a lancé euh, avant. Les, euh, les élections euh, donc de la présidentielle 2012 euh, un euh, site qui s'appelait Votons pour la science dans lequel les différents euh, participants les différents euh, euh, comment dire euh, candidats à la présidentielle en 2012 ont euh, bien voulu répondre à un questionnaire pour savoir leur investissement et leur avis sur des questions scientifiques et d'une certaine manière promouvoir un tout petit peu la question scientifique et de la place de la science et de la recherche dans le programme des différents acteurs et différents candidats à la présidentielle. On espère que ce sera renouvelé pour 2017. Euh, maintenant, je vais vous parler des projets qui ont été agrégés autour du Café des Sciences, qui sont d'une certaine manière des projets satellites, euh, qui viennent justement de l'interaction entre différents acteurs qui existent à l'heure actuelle dans le Café des Sciences, donc des blogueurs qui se sont rencontrés, qui ont en dit, bon ben voilà, euh, moi j'ai mon blog, mais j'aimerais bien aussi faire d'autres choses. Par exemple, moi j'avais fait ces chroniques sur France Inter, un autre a fait cette plateforme Votons pour la science. Et il y a d'autres de ces projets satellites, comme par exemple le projet Science qui vient euh, essayer de parler de la science aux enfants, qu'ils soient petits ou grands, hein, puisqu'il y a toujours des grands enfants, qui aiment bien qu'on leur euh, explique des phénomènes... Euh, Intéressant, des expériences ou tout simplement euh, des choses qu'on se pose souvent, pourquoi on fait pipi quand il fait froid par exemple, ça c'est un dernier sujet, est-ce que euh, les poissons rouges ont véritablement la mémoire courte, que des sujets qui peuvent séduire les enfants mais aussi les grands enfants et qui sont illustrés euh, par de nombreux illustrateurs qui appartiennent à un deuxième projet satellite du Kefn Science, à savoir Strip Science. Donc Strip Science c'est un projet dont je suis le fondateur et qui est une autre plateforme d'agrégation du type Café des sciences, sauf qu'il s'agit ici d'uniquement de, euh, de projets d'illustration ou de blogging à tendance scientifique mais illustrés. Donc des webcomics comme euh, par exemple les webcomics de euh, euh, Marion Montaigne. Donc voilà, là ce sont les différents acteurs que vous pouvez voir euh, donc, de, de Strip Science. Vous pouvez reconnaître euh, ici euh, Boulet, Gali, euh, Mel, euh, Lily, etc. Donc de, de très nombreux euh, illustrateurs de talent et euh, qui ont, euh, un, d'une certaine manière, le vent en poupe, notamment les blogs BD à tendance scientifique du type Tumorin, Bois-Bête de Marion Montaigne, ou euh, parfois quelques notes de Boulet, ont montré un véritable intérêt, une véritable émulation de, du sujet scientifique auprès euh, d'un très très large public, grâce à l'illustration. Donc euh, ça c'est un projet que je voulais absolument soutenir et initier, euh, et qui n'avait pas sa place en tant que blog agrégé au café des sciences, mais qui est un projet satellite du café des sciences donc euh, ce type de, de projet permet aussi des collaborations inédites entre illustrateurs et blogueurs scientifiques et ça c'est quelque chose de très très intéressant parce qu'on peut se retrouver justement d'une part, avoir des billets illustrés, qui est toujours beau, ben ben moi je, avec ma bannière euh, animée, on se doute bien que j'adore illustrer le, le mieux possible avec les dessins de, de la plus belle qualité possible les sujets scientifiques que, que j'essaie de vulgariser. Mais on peut aussi se retrouver tout simplement à d'une certaine manière confronter deux mondes, celui de l'illustration euh, scientifique ou de l'illustration tout court, avec celui de sujets scientifiques, et c'est par exemple ce qui s'est passé euh, ici euh, lorsque j'ai présenté un hématomorphe, donc un parasite qui pousse certains insectes à se noyer, c'est-à-dire qu'il y a une manipulation mentale des insectes pour permettre l'évacuation du stade final du verre qui est aquatique et donc qui va pousser des insectes à se noyer pour pouvoir permettre l'évacuation du verre dans l'eau. Et donc, bah ça, euh, j'en ai parlé sur mon blog, et immédiatement après, Arnaud Raphaëlian, un illustrateur qui appartient à Strip Science, a décidé d'illustrer ce, euh, ce billet de blog avec euh, cette note amusante, où on voit qu'il a laissé un mot d'adieu, et ça dit quoi J'en avais plein le cul, parce que bien entendu, le nématomorphe sort par l'orifice anal de l'insecte. Les euh, émissions live radio dessinées, c'est d'une certaine manière euh, une, une sorte de confrontation entre différents formats qui existent au sein du Café des Sciences et de Strip Science. En effet, donc il y a les blogs d'une certaine manière classiques, écrits qui existent sur le Café des Sciences, mais il y a aussi les euh, podcasts, donc qui sont des émissions radio sur lesquelles des sujets scientifiques peuvent être évoqués. Donc euh, l'un des plus grands euh, euh, projets phares de, de, de ce genre de média, c'est bien entendu Podcast Science qui fait partie du Café des Sciences. Son fondateur, Alan Montlanton, est également l'actuel pré président du Café des Sciences. Et donc, dans d'une euh, certaine manière, euh, euh, dans ce je perds mes mots, dans, ce, dans cet incubateur d'une certaine manière de collaboration entre Strip Science, le Café des Sciences, Podcast Science, etc., on s'est retrouvé très très rapidement à vouloir organiser des, des événements live, donc en direct, dans lesquels on pouvait avoir une émission radio qui, avec l'invitation de différents illustrateurs appartenant à Strip Science, allait être illustrée en live euh, et invitant, bien entendu, des blogueurs scientifiques appartenant au Café des Sciences à raconter des sujets scientifiques. Donc vous avez eu euh, plusieurs émissions, ici 6, donc euh, les premiers apéros sciences et web, euh, l'humour, donc des sujets très très rapidement euh, ciblés, donc la thématique ici de l'alcool, de l'amour, de la nourriture, ici euh, de euh, un projet qui s'est réalisé au CERN, donc avec une visite du LHC, et les deux derniers projets en date, un qui s'est euh, exporté à Lyon pour donner la première session de Lyon Science, donc euh, pour lequel la thématique était pas était assez générale, parler de, de, de la science à Lyon. Et la dernière en date, le samedi 27 juin 2015, pour l'occasion de la euh, Gay Pride, il y a eu euh, donc l'aspect de l'homosexualité discuté d'un point de vue scientifique lors d'une émission Radio Dessinée pour laquelle on a eu neuf dessinateurs, donc c'était vraiment un événement assez incroyable et qui a eu lieu euh, dans la paillasse à Paris. Donc, un dernier projet dont je suis encore une fois le, euh, enfin, le cofondateur, euh, Vidéosciences, qui reprend exactement le même principe que vous avez pu, pu comprendre pour euh, le pour le Strip Science, le Café des Sciences, et maintenant pour Vidéoscience. C'est-à-dire qu'on passe tout d'abord du blog d'une certaine manière écrit à l'illustration et maintenant à la, au, euh, à la vidéo, donc au vidéaste. Vous allez trouver donc sur Vidéosciences différents vidéastes. Qui, francophones bien entendu, qui communiquent la science sur leurs différentes chaînes, essentiellement euh, euh, sur la plateforme YouTube. Vous pouvez trouver ici le Dr Nozman, Axolot, Ipenset, e Dirty Biology, Le PsyLab, Florence Porcel, Stropix, de si j'avais su. Donc qui présente des chaînes sur lesquelles différents sujets, encore une fois, divisés en différentes thématiques, mais euh, parlent de science et qui a trouvé très très très rapidement son public. Mais ce n'est pas tout, vous avez aussi des instituts comme le CNES... Euh, qui est euh, d'une certaine manière euh, l'extension du OPTV, OPTV, l'office pour les insectes, qui a réalisé sa chaîne vidéo, Docteo, 13 minutes, qui sont euh, différents euh, formats pour organiser des conférences, celle ci auprès de jeunes chercheurs, et l'autre auprès du grand public, mais faisant intervenir des, euh, des chercheurs euh, actuels, et qui ont leurs propres vidéos, et qui euh, sont hébergées également sur Vidéoscience. Voilà euh, une... Diapositive pour vous montrer euh, l'impact que peut avoir à l'heure actuelle la science vulgarisée. Euh, via la vidéo ou même via d'autres formats comme euh, l'illustration. Vous vous retrouvez ici, Marion Montaigne, lors de euh, Vulgarisators, donc euh, c'est un projet qui n'a rien à voir avec le Café des Sciences, mais qui a intégré euh, plusieurs grandes stars. Maintenant on peut parler véritablement de starification de euh, Vulgarisateur Sciences. Vous avez Axolot, donc Patrick Baud, euh, Bruce Benamran, Néo Grasset et Marion Montaigne qui ont été invités à Lyon euh, pour réaliser en avril euh, une euh, Des, des euh, diffusions d'une certaine manière de leurs vidéos, euh, des conférences autour de ce qu'ils faisaient, donc des petites présentations en fait de 30 minutes, dans lesquelles ils ont rencontré un public juste gigantesque. Il y avait une queue de plus de 1000 personnes dehors, 500 personnes qui se sont amassées dans l'amphimérieux à Lyon à, à l'ENS et qui ont rentré, rencontré un public assez euh, assez enthousiaste voire très très très enthousiaste vis-à-vis -vis des productions donc de vulgarisateurs scientifiques. Donc euh, à l'heure actuelle, communiquer la science devient véritablement trendy.